Curieuses et curieux, bonjour et bienvenue dans cette parenthèse. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et la parenthèse était pourtant euh, faite pour euh, ponctuer ces petits moments euh, d'absence et donc je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez voir que c'est peu banal. Mais tout d'abord, on revient un petit peu sur les résultats incroyables du nouveau format, enfin incroyable, euh, vous allez voir pourquoi euh, du nouveau format. On vérifie que vous avez abondamment aimé, vous avez beaucoup commenté en me disant que c'était vraiment un qui vous plaisait, que vous aviez envie que la chaîne aille dans cette direction et ça tombe bien parce que c'est très exactement ce que je m'étais dit que je ferais cette année. Pourquoi je dis que le format a cartonné Alors il n'a pas fait des vues extraordinaires même si elles sont plus qu'honorables pour la chaîne, euh, mais par contre, euh, la courbe de progression des vidéos de On Vérifie est beaucoup plus longue que tous les autres formats de la chaîne, c'est-à-dire que euh, euh, avant d'atteindre leur vitesse de croisière, on va dire ça comme ça, euh, le, les On Vérifie montent, montent, montent, encore, et en fait, ils remontent dans le classement comme ça, en détrônant toutes les vidéos, <coughs> les unes après les autres, à son aise progressivement. À leur aise progressivement. Et donc, je me suis retrouvé face à un dilemme, qui était celui de continuer à vous publier des parenthèses entre les, les épisodes de On Vérifie, puisqu'il faut savoir que la, la majorité des vidéos euh, sur toutes les chaînes confondues, en général, quand on les sort, elles ralentissent les abonnements. Alors là, là, là je suis de nouveau, alors on est de nouveau en train de vous parler de YouTube et de comment ça fonctionne, mais c'est important pour nous aussi de se dire qu'on vous a expliqué pourquoi on fait certaines choses. Et il se trouve que les On Vérifie, leur grande qualité, c'est de générer beaucoup d'abonnements. C'est vraiment un format qui, qui, avec lequel j'arrive à atteindre plus de monde, euh, plus de catégories de personnes, et ça, c'est vraiment mon objectif. Donc, euh, là, je suis vraiment très très content de ce format, je vais continuer dans cette voie-là. Et donc, j'ai eu un peu peur, si vous voulez, de, de, de sortir des parenthèses qui allaient casser cette, cette progression des abonnements. Et du coup, ben non, je ne, je ne sortirai probablement plus des parenthèses systématiquement tous les lundis, comme je le pensais, mais de façon ponctuelle pour vraiment vous donner de l'actu de la chaîne, du vlog, du qu'est-ce que je suis en train de foutre, comment ça se fait qu'on ne me voit plus, etc., etc. Alors pour répondre à cette question, <rire> vous allez voir, c'est peu banal. Euh, ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps savent que j'ai aussi une boîte de production euh, qui s'appelle Sunday Pistol Studio. On essaye de faire des films, euh, notamment euh, le, le grand projet que j'ai actuellement, c'est de sortir le film Torche euh, qui, qui, qui a d'abord été présenté aux commissions. Enfin bon voilà, ceux qui connaissent la chaîne savent qu'il y a eu tout un parcours. Il se trouve que dans ce parcours, ce qu'on a bien compris, c'est que si on ne veut pas se retrouver à juste vendre un scénario, ben, il faut faire ses preuves cinématographiquement. Et donc, euh, il fallait que la boîte, pas moi, pas mon associé, la boîte elle-même ait produit un premier film, euh, typiquement un court-métrage. Et donc, euh, ben, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On finance le truc de notre poche. Alors, il y a moyen de lever des fonds et tout ça, mais... Euh, D'une part, je ne vais pas faire de crowdfunding parce que voilà, euh, je, je... je n'ai marre un petit peu de taper dans la commu à chaque fois que j'ai un projet. D'autre part, euh, <rires> comment vous dire, en Belgique, <rires> euh, si vous proposez un scénario de science-fiction, vous n'êtes pas très bien accueilli. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas perdre de temps, et comme le truc se passe de toute façon dans une pièce blanche, hein, c'est un type qui est enfermé dans une pièce blanche, et euh, la, seule, so la seule chose qu'il a, euh, il ne sait plus trop ce qu'il fait là, et la seule chose qui occupe ses journées, c'est qu'une fois par jour, enfin on ne sait pas trop quand, combien de fois par jour, mais régulièrement, il y a un petit dispositif qui apparaît, qui lui distribue une pilule, un petit bras articulé qui descend, qui lui donne de l'eau à boire, et tant qu'il fait ça, tant qu'il prend ça, il reste en vie. Et sinon, dans cette pièce blanche, il ne, il ne peut absolument rien faire. Il a, enfin, il est là, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'a rien à disposition. Et donc toute l'idée, c'est de, de voir comment, avec rien, euh, l'esprit humain réussit quand même à faire vivre des trucs, enfin ne bon, je vais pas vous spoiler le truc, mais c'est un beau projet euh, qui nous a pris euh, beaucoup beaucoup de temps, ça faisait un an qu'on travaillait dessus, et là ici le tournage est fait, alors regardez-moi ces images merveilleusement magnifiques ouais, Parce qu'on on, on a mis les moyens pour le, pour le coup, c'est-à-dire que tous les gens avec qui on a l'habitude de bosser euh, sur les autres productions, puisque un de mes métiers, c'est de travailler sur, sur les tournages qui, qui se passent en Belgique. J'en ai un, deux parfois par an, et tout le reste du temps, euh, voilà bon, on se débrouille. Eh bien, euh, avec tous ces techniciens de très grande qualité, avec tout ce matériel de très grande qualité, ben nous, nous, on a fait un film à nous, comme nous, on imagine que ça doit être. Et on va utiliser ce film comme support pour euh, se montrer légitime, pour recevoir des fonds pour faire un long métrage. Tout ça est en cours, tout ça est en, en incubation, on dira. Bon, mon film, ne vous attendez pas à le voir débarquer sur YouTube. Hein. Je sais que vous avez posé la question, mais euh, c'est pas le but. Le but ici, si, si, c'est vraiment d'en faire un, une value de ma société. Euh, si je le mets sur YouTube, il euh, n'y a plus la value, quoi. Donc euh, on va essayer d'aller dans les festivals, rafler des prix. Euh, je vous tiendrai informé si jamais on va projeter le film euh, dans une ville euh, à gauche, à droite, ce qui va, ce qui, ce qui va arriver sans, sans le moindre doute. Euh, et, et donc voilà, je, je nous souhaite beaucoup de succès là-dedans, mais donc ça, ça prend plein de temps, ça prend plein de pognon, on est séché, ça prend plein d'énergie, on a, on, on a été vidé pendant euh, une grande période. Et comme moi je ne fais jamais les choses à moitié, il se trouve que juste après ce tournage, mais genre euh, deux jours après, j'avais pas eu le temps de récupérer. <rire> enfin, j'ai d'abord eu la garde de ma fille qui m'a.. 3 <rire> ans et demi, euh... voilà, juste après un tournage, c'est. <rire> mais bon, quand même, j'ai quand même réussi à être cool. Juste après ça, j'ai eu une opération. Alors une opération de quoi euh, C'est un petit peu mon problème. Mais euh, elle ne s'est pas passée exactement comme prévu. Et donc, encore aujourd'hui, je souffre de suites euh, qui étaient imprévues, euh, et qui m'incommodent et m'incapacitent, euh, si ça se dit. Ça me, me, me, me pas cool. Voilà. Ça me, ça me pas cool. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas m'empêcher de reprendre du poil de la bête, puisque voilà, je suis de nouveau dans mon bureau, et la première chose que je fais, c'est... C'est braquer ma, cam, ma webcam sur moi pour, pour m'adresser à vous, vous vous rendez compte Eh ça me démangeait. Et donc je me remets à l'écriture des prochains On Vérifie, ça va être des épisodes extraordinaires. En fait, tous les sujets qui ont été choisis sont... Je, dirais, on est, je suis presque à 40 sujets là, hein. et, euh, et j'ai une envie folle de les faire. Ça va être génial, ça va être génial. C'est un format qui est top en termes de temps que ça prend, euh, etc., etc. Et juste un souci, vraiment étrange, euh, peut-être que ça parlera à l'un d'entre vous, mais... J'ai un des spots, que je mets juste là, quand je fais les On Vérifie, OBS considère que le blanc pur qu'il envoie, qui devrait être normalement le blanc maximum, il considère que c'est du vert. Et du coup il le fait en transparence, ce qui m'a fait ses magnifiques yeux, sur la première vidéo. Dans la seconde vidéo, ça me les faisait aussi, sauf que j'ai pris l'habitude de toujours regarder comme ça, et c'est très inconfortable quand je dois parler, même si ça fait un peu la blague dans la vidéo, c'est pas cool. Si jamais il y en a un de vous qui, qui, qui, qui a déjà eu ce problème, j'ai essayé tous les types de réglages possibles imaginables, je ne comprends pas pourquoi OBS considère que le blanc pur, parce que c'est un spot en plus qui envoie, donc il, il, le spot, il, il se, il se reflète, il est là, il se reflète dans mes lunettes, donc il ne doit pas être influencé par le, le fond vert qu'elle a là derrière enfin, voilà, si quelqu'un a une idée, ou connaissance d'un plugin qui fait un meilleur fond vert que, que le truc de base dans EBS, c'est l'enfer, là. Bref, sous, après ces considérations techniques, euh, oui, donc l'image qui m'a été envoyée euh, très gracieusement par euh, notre bon ami Matador, Matador avec un H, qui est une chaîne dont je souhaitais vous parler depuis si longtemps et que je n'ai pas fait. C'est quelqu'un qui est là depuis, depuis tellement d'années et qui fait du contenu de qualité, qui n'a pas les vues, ni les abonnements qu'il mérite. Il est membre du Café des Sciences. Il est tout le temps de bonne humeur et tout le temps là, c'est vraiment quelqu'un de bien euh, qui mérite euh, qui mérite que vous ayez fait un tour sur sa chaîne. Donc les fiches, la description, euh, n'y manquez pas. Ça me fera fort plaisir, et à lui aussi, surtout. J'ai aussi fait une petite chose qui devrait euh, <rire> aider les nouveaux venus et, euh, et même les anciens. Euh, c'est dans le header de la chaîne, c'est-à-dire ça. Euh, juste là, j'ai mis euh, une espèce de mini-description de tous les formats qu'il y a sur la chaîne, à quoi ils servent, euh, qu'est-ce que c'est, qu -ce que etc. Parce que je, je sais que, je sais que ça, ça fait un peu bordélique, euh, je vais pas faire semblant que ce n'est pas le cas. Mais du coup, quand on a un petit guide pour s'y retrouver, c'est mieux. Que vous dire d'autre, si ce n'est que ça me fait rudement plaisir de vous reparler après tout ce temps, et que, bah, du coup, j'ai bien hâte de reprendre Léon Vérifi, et de vous exposer le prochain sujet. Pour l'instant, j'ai envie d'écrire sur les lettres humides, qui, qui sont un truc euh, qui absolument génial, ces extraterrestres qui envoyaient des lettres dactylographiées à la machine à écrire. Euh, j'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire-là, mais je ne sais pas si c'est ça que je vais faire en premier. On va voir... Euh, je vais éviter les prédictions parce que comme je vous ai dit, elles sont toujours foireuses. Et voilà, n'oubliez pas euh, de prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. Euh, et puis bon, on se revoit très vite.